vidéo en euh, caméra euh, subjective n'hésitez bon, bon. bon. pas à liker à partager et à vous abonner bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui nouvelle vidéo sur mon écran de pc pour parler en fait d'une scène que j'ai envie de mettre en lumière euh, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà cette scène. Ça, il s'appelle The Salen. Ça, le nom de sa scène YouTube. Et, ça, et comme vous voyez, j'ai tout regardé pour ma part de ce qu'il a fait. Vous voyez au titre de ses vidéos qu'il a fait. Moi, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai découvert grâce à un copain qui m'a conseillé, voilà. J'avais envie de vous la conseiller aussi à ma communauté, donc voilà. Petit conseil, abonnez-vous à sa chaîne pour voir quand il sort une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à l'ajouter aussi sur Facebook et Instagram il fait des petits posts de temps en temps voilà pour ma part la vidéo va s'arrêter ici je mettrai le lien de sa scène en dessous de la vidéo. Et voilà. Pour ma part, on se retrouve vendredi, vendredi de cette semaine pour ma sortie de vidéo. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Et à bientôt! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'insulter sur les réseaux sociaux. Nous pour une prochaine vidéo.